Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première d'une longue liste Ouais, c'est la sortie annuelle de Call of Duty ça y est, Vanguard, on y est je suis très heureux d'avoir l'honneur de faire cette vidéo, c'est un honneur que j'ai quelques jours avant, voilà je vous cache pas, on n'est pas jeudi le jour de la sortie, nous sommes lundi quelques jours avant, mais ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la version complète d'un jeu que j'ai beaucoup apprécié lors de la bêta, et je pense que vous l'avez compris parce que de toute façon je vous l'avais déjà pas mal dit, et je je me permets direct en début de vidéo d'annoncer une bonne nouvelle pour certains et pour les autres, bah certains vous allez vous en battre les couilles, mais c'est pas grave, je me permets de vous le dire, le retour du mois. Une vidéo par jour pendant un mois, ces 30 prochains jours au minimum, vous aurez une vidéo par jour qui sortira de la part de Zach. Pas que du gaming, loin de là, d'accord, je vous le dis, il y aura vraiment de tout, il y aura du gaming, il y aura du Vanguard, il y aura également du IRL et tout machin, mais pour le coup avec Vanguard, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et un truc, que, que j'ai déjà fait une première partie, voilà je vais pas vous mentir, il y a un truc qui m'a plu direct énorme et que j'ai ressenti en jouant déjà sur une première map, c'est qu'il y a 16 fucking maps à la sortie 16, pas 5, pas 4, pas 8, 16, et ça c'est un plaisir énorme, ça fait super longtemps qu'un Call of Duty n'a pas eu autant de maps à sa sortie, et c'est très très agréable, donc bon, voilà, vous voyez, regardez, c'est l'accueil et tout, voilà, je suis niveau 4 euh, sur un compte qui ne m'appartient pas, avec une, euh, une petite map d'assos, apparemment il faut, il, faut, il faut trouver quelques autres joueurs, parce qu'il y a des il y a plein de créateurs qui y jouent. Donc, euh, ça va être le premier live gameplay. Je suis très heureux. On va discuter de plein de choses. Et... On va essayer de vous faire plaisir en espérant passer encore une fois une bonne année. Il y a d'ores et déjà des passes avec des trucs à gagner, etc. Ils l'ont mis très vite cette année. Hein. On espère que le mode league vienne également très très rapidement. Mais euh, voilà un peu pour euh, tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses de Black Ops de Warzone, tout ça, machin, nana. On espère également qu'il y aura des trucs un peu plus corrélés avant garde mais ça, c'est à n'en pas douter. Oh là là là la petite anime La petite anime, c'est un petit 5v5. Je, je suis contre d'autres créateurs de contenu. Et parmi les autres créateurs de contenu, en face, il y a des joueurs qui sont bons. Il y a des joueurs qui sont très très bons. En face, il y a un mec qui s'appelle Benny Central. C'est vraiment un bon c'est pas un mauvais joueur, loin de là. Et donc du coup on est sur Dashaus, une map qui est petite je crois. Je crois vraiment que c'est une map de bordel, c'est une map de bordel. Ouais vu les spawns c'est une map de bordel. En fait euh, je viens de checker les spawns, c'est vraiment... Oh le petit double pour commencer gentiment Donc il y a de tout et de rien dans ces maps, j'ai vu certains mecs dire sur euh, le discord donc euh qui avaient des grandes maps, certaines qui sont plus petites. J'en ai joué une autre qui s'appelle Berlin, qui est très cool. C'est une sorte de map dans un hangar avec un gros bateau au milieu et tout. Vraiment maxi bordel. Et moi, c'est ce que j'attends sur of Duty. C'est ce que j'espère retrouver. Je veux du nerveux. Voilà, je... je vais vous le dire de manière très très honnête. Je veux du nerveux. J'ai envie de me la donner. J'ai envie qu'il y ait des maps euh, vraiment petites à la shoot -house. Certaines autres qui peuvent être plus grandes, il a pas de problème. Tu vois, ça ne me dérange pas qu'il y ait des plus grandes, euh, vois, des plus grandes maps. Mais j'ai envie de certaines maps tu vois, qui soient suffisamment nerveuses pour... Avoir du combat constant, j'ai vraiment envie de la nervosité Et je trouve que euh, ce Vanguard dans ses déplacements euh, te donne ça, tu vois Je trouve que ils ont mis en place un très bon système de déplacement sur ce jeu Hop là, petit double Tu peux très facilement double sauter, tu peux très facilement crouch le trip Tu peux fa facilement double sauter, crouch et compagnie Et je trouve que ce serait dommage Oups. Quelqu'un là-bas, on à gauche ah, Il était là Attends, attends, on va reprendre ça. C'est bon. Je trouve que ce serait dommage d'avoir des maps qui ne. Oh, c'est entre-tué, je vous ai dit. Benny Central, il est bon, je vous ai dit qu'il est bon. Bon, on l'a quand, quand, quand même tué alors que c'est le premier à tuer. Ah, tiens, pardon. C'est ok. Hop là, monsieur, tu meurs. Aïe, dommage. Benny Central, encore une fois. Ce que je disais, c'est pour moi, quand t'as des déplacements aussi fluides et que t'es capable de mettre autant de nervosité dans tes déplacements, il faut avoir les maps qui permettent bah, de suivre en fait ces déplacements, tu vois. C'est-à-dire que si t'as des maps qui ne permettent pas le combat rapproché, alors que t'as des déplacements qui... qui favorisent ce dernier, bah c'est un peu antinomique, tu vois ce que je veux dire, ça va ça, ça pas trop ensemble. Oh, désolé, désolé je te jure que je campais pas. Il va penser que je campais alors que pas du tout, Et ça c'est dommage. Donc déjà ça, déplacement énervé, on espère des maps énervées, et on espère également, bah, bien sûr, un mode League correct. Sur le mode League, j'avoue, j'ai quelques inquiétudes, mais je pense que, bah de toute façon, on aura une réponse suffisamment rapide. C'est la petite série de 5, comme ça. Attends, on va balancer ça. On va balancer le premier streak. Hop. Premier streak de l'année, les gars, en vidéo. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Boum. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. C'est bien, c'est bien. On a fait... <rire> Béni-Central ah, Il m'a empêché d'avoir mon petit... mon petit Juggernaut comme ça. Attends, on est en train de gagner. C'est très cool. On juste là, regarde. En termes de modif depuis la bêta, d'ailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait ils ont remis Ninja et ça c'est très très bon, ils ont mis Ninja Ninja et de retour dans Call of Duty ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le retour de Ninja et vu qu'il y avait certaines personnes qui se pla plaignaient du bruit des pas, ils ont rajouté Ninja et ça c'est très très énervé. Un des seuls trucs qui m'inquiète puisque voilà vous savez le mode League moi c'est aussi un peu mon dada, un peu mon truc. J'avais peur de ce qu'ils allaient faire au niveau du, euh, du mode League et il y, y a un mini motif d'inquiétude à mon sens, c'est le fait qu'ils se sont combinés avec Treyarch pour euh, s'occuper du prochain mode ligne. Et je vous cache pas que, vu les deux, Vu les deux derniers modes League sortis par Treyarch, je pense pas que ce soit une super bonne nouvelle. Treyarch a sorti quoi Treyarch a sorti le mode League de Black Ops Cold War et Black Ops 4. Des modes League avec des systèmes vraiment pas terribles que j'ai vraiment pas apprécié et qui je pense n'ont pas été très appréciés au global. Et je pense que c'est la seule petite mauvaise nouvelle. Si Treyarch s'occupe du, du mode League, ça m'inquiète. Voilà, J'espère qu'ils vont s'occuper du mode League mais qu'ils vont partir. qu'ils vont simplement aider au développement et que ceux qui vont décider de comment ce mode League sera... Euh, bah que Ce seront les développeurs de, de, de Sledgehammer Game quoi, tu vois, ceux de Vanguard, parce que eux, ils nous avaient sorti le mode league de World War 2 et le mode league de World War 2, il était carrément décent. Quoi. Il était vraiment acceptable, tu vois, il était vraiment pas mauvais. C est, c est... Tu peux pas vraiment dire que le mode league de World War 2 était naze. Il avait des défauts, des défauts très clairs. Mais c'est un des. C'est un des meilleurs modes league récents qu'on a pu avoir. Donc si on peut au moins avoir ça ce serait très bon. Oh dommage, <rire> avec le petit gun là comme ça c'était vraiment trop bordé. venez, on, on renvoie le streak On renvoie le streak, allez. 31 kills, 12 confirmations. C'est moi le donne hein. C'est ça, genre vraiment, t'invites Zach Nani dans tes, dans tes événements et t'es sûr d'avoir un joueur qui vient et qui serait des allez, on essaye de trouver des petits là. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire sur le mode League, sur le retour de Ninja, hop. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les maps 16 maps on espère de la femme. En tout cas pour l'instant celle que je vois Je ressens beaucoup de positifs à propos de Les quelques unes que j'ai vu Oh ce que tu viens de prendre Et les sensations sont vraiment excellentes Je pense qu'il y a tout Enfin qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être réunies pour avoir une bonne année Ça dépend encore de plein de facteurs bah, que malheureusement je ne suis pas à même de répondre tout de suite Mais franchement qu'on aime, qu'on aime pas, qu'on truc, machin, tout ce que tu veux. La sortie d'un Call of Duty c'est toujours spécial quand t'es un vrai fan. Je suis un vrai fan, la sortie d'un Call of Duty pourra toujours et sachez que je suis hypé et que je vais faire le maximum les frérots pour vous donner le maximum de contenu qui vous fera kiffer. Des bonnes vidéos et un plaisir certain. 34 kills, je suis pas le top killer allez 42 et 35 ils en ont fait plus que moi en face mais euh, à côté de ça ils avaient une équipe peut-être un, un, un poil moins, un trop poil. Ah bah regardez c'est moi qui ai la Kimka finale baby La kingcam finale et pour le cas Le petit triple kill 34 à 13 Voilà voilà Une première partie de qualité je pense Bon bah voilà hein. Maintenant que je vous ai annoncé un petit peu tout ça J'espère que vous le prenez bien J'espère que vous êtes content On se retrouve en commentaire dès demain pour une nouvelle vidéo Pour ma part je vous dis à la prochaine les amis Bisous